Mesdames, Messieurs et personnes non-binaires, bonjour, nous sommes le samedi 22 septembre et vous écoutez Drôle d'Actu. Au sommaire cette semaine, la santé mentale de Marine Le Pen, le retour lyonnais de Gérard Collomb et le karma climatique. Et pour commencer, comme toutes les semaines, nous reparlons de notre élyséen préféré, Alexandre Benalla, a été entendu ce mercredi par le Sénat. Une audition longue où les sénateurs ont tenté de comprendre la fonction exacte de l'homme au sein de l'équipe présidentielle. À la fin de celle-ci, les voyages verdiers ont porté plainte pour concurrence déloyale. Celui qui se décrit comme un simple organisateur de déplacement a néanmoins indiqué qu'il portait une arme pour sa sécurité, car il était la personne la plus en danger de l'équipe de campagne de Manu. Et ce n'est pas le chauffeur de bus ayant giflé un jeune lycéen qui le contredira. Il a également souligné que l'autorisation de port d'armes avait été obtenue en toute légalité, en effet, après avoir eu son permis refusé deux fois pour, d'après lui, des raisons administratives, il a demandé à un haut fonctionnaire de passer un coup de fil pour débloquer la situation. Quoi de mieux pour éviter les formulaires mal remplis que de ne pas en remplir du tout Justice toujours, Marine Le Pen s'est vue contrainte à une expertise psychiatrique dans le cadre de l'un de ses nombreux procès. Une occasion de rappeler que la maladie mentale n'est pas une cause de criminalisation ou de haine, et vice versa. Les terroristes, et soi-disant polémistes, ne sont pas folles et fous, et elles sont juste haineux et haineuses. Enfin, concernant l'expertise en elle-même, je pense que cette citation du film tais Té-toi » résumera très bien la future réponse des médecins. Désolé, je ne peux pas le prendre. Oh non, ne me dites pas ça. Je l'ai bien examiné, il n'est pas fou C'est un petit mental qui a une incapacité totale à s'extraire du présent. Parlez clairement, docteur. D'accord, En clair, il est incroyablement con. Le docteur, il faut me débarrasser de lui, je suis sûr qu'il serait mieux à l'asile. C'est un asile de fous, pas un asile de con. Il faudrait construire des asiles de cons, mais... Vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Politique également, Gérard Collomb a annoncé son intention de se représenter à la mairie de Lyon et de quitter le gouvernement en 2019. Celui qui a reçu en 2016 le trophée du Chiot d'or décide donc de tirer la chasse. Mais malheureusement, ses idées concernant l'immigration restent bien accrochées, comme au fond d'un slipsal. L'amicale des habitants et habitantes de Lyon a pour sa part déclaré que cette invasion de migrants venant de Paris était inadmissible et venait voler le travail des honnêtes mères de Lyon qui étaient restées sur place et demande la création d'un camp de rétention administrative avant un renvoi à Paris. Météo à présent, les ouragans se multiplient et empirent de jour en jour avec l'arrivée de Florence aux États-Unis tandis que les Philippines et la Chine sont menacées par le super typhon Mangkut. Le président Donald Trump a mentionné ces épisodes climatiques en qualifiant Florence d'un des ouragans les plus mouillés du point de vue de l'eau qui est touché les états unis Il n'en est pas encore à la lettre M de l'apprentissage de la définition des mots. Il y a donc une certaine ironie à ce que la Chine et les USA, soient les deux plus gros pollueurs de la planète, subissent de plein fouet des ouragans amplifiés par le changement climatique et donc par la pollution. Si le lien entre réchauffement et ouragan n'est pas parfaitement certain, faute de données suffisantes, on suppose que Donald Trump verra aussi dans ses inondations une fake news en bref, pour terminer, le polémiste Eric Zemmour a insulté sur l'antenne de Salut les Terriens l'animatrice et entrepreneuse Absatoussi. Critiquant son prénom, qui d'après lui ne serait pas conforme aux traditions françaises, il a regretté que les prénoms ne soient pas dans le calendrier chrétien, et lui a proposé de s'appeler Corinne. Quel dommage, quand on sait que le prénom Corinne n'est pas non plus dans le calendrier chrétien, pas plus d'ailleurs que le prénom Eric. Voilà, c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, dont vous trouverez le lien dans la description, à liker la vidéo pour l'aider à être mieux référencé, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir toutes nos notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres drôles d'actu.